Bonjour Ariane. Bonjour Hamid. Alors, ravi de vous retrouver. Je, je rappelle simplement à nos spectateurs que vous êtes responsable de la stratégie successorale, la planification successorale au sein de la Banque de Groupe Peter Kahn. Alors, ça tombe bien, puisqu'en ce début d'année, il y a eu un certain nombre de changements dans des matières qui font votre lot au quotidien, c'est-à-dire les droits de donation, les droits d'enregistrement, les droits de succession. Et il y a deux régions qui ont décidé de faire des changements en ce début d'année. Effectivement, c'est la Flandre et la Wallonie. Alors, pourquoi on parle de région Puisque, tant les droits de succession, que d'enregistrement, que de donation, sont de manière régionalisée. Et donc il faut toujours voir dans quelle région on se trouve pour déterminer la loi applicable. Et donc la région Wallonne a pris un décret qui va réformer certains aspects des, des donations. La Flandre a pris un décret qui va réformer les droits de vente, les droits d'enregistrement qu'on paye au moment où on achète un immeuble. Et Bruxelles, pas de changement. Et tant mieux déjà. Alors on va s'occuper de la Wallonie pour démarrer. Là, on sait très bien que les droits de donation, en tout cas, doivent être enregistrés auprès d'un notaire. Il n'y a pas le choix. Par contre, pour les donations indirectes, vous allez nous expliquer dans quelques instants de quoi il s'agit. Là, il y a du changement. Ça a même fait un peu de grabuge. Il y a même un ministre du côté Wallon qui a démissionné suite à ça. Alors, en région Wallonne, comme dans tout, tout le pays d'ailleurs, effectivement il faut enregistrer une donation qui en principe est notariée et donc on paye en région Wallonne les taux de 3,5 ou 5,5 selon le cas. Mais effectivement il y a une exception, ce qu'on appelle les donations indirectes, comme par exemple le don bancaire. Donc on fait un virement et dans un acte qu'on appelle euh, pacte adjoint, on constate que ce virement a été fait à titre de donation. Il y a d'autres exemples, les bijoux, les tableaux qu'on remet de main à main, ce qu'on appelle le don manuel. Ces donations indirectes, elles, ne font pas forcément l'objet d'un acte notarié et donc ne sont pas obligatoirement enregistrables. S'ils ne sont pas enregistrés, on ne paye pas les taux de droits de donation de 3,3 ou de 5,5. Mais par contre, il faut survivre plus de 3 ans pour éviter les droits de succession. Et ben, ce fameux délai de 3 ans qui était applicable jusqu'au 1er janvier 2022 est passé à 5 ans en région Wallonne. Alors à mon avis, la première question qui trotte dans la tête de ceux qui nous regardent en ce moment est-ce qu'il y a un effet rétroactif Non, et ça, c'est ce qui a fait couler tellement d'encre du côté euh, wallon. Ça ne s'applique que aux donations consenties après le 1er janvier 2022, donc aux donations indirectes faites après cette date, avant le délai de trois ans reste acquis. Alors restons encore sur la Wallonie, qu'en est-il des contrats d'assurance-vie Je sais que c'est une thématique assez compliquée, ça mériterait d'ailleurs une vidéo en soi, mais dans les grandes lignes qu'est-ce qui change Alors dans les grandes lignes, avant il y avait relativement facilement moyen de structurer son contrat d'assurance pour éviter les droits de succession puisque en principe les contrats d'assurance-vie sont soumis aux droits de succession. Aujourd'hui, ces techniques de planification classiques qui permettaient de donner des contrats à 3,3 ou 5,5% euh, ne sont plus euh, possibles. Ou du moins, on en limite les effets. Et donc, c'est important aujourd'hui pour tous ceux qui ont des contrats d'assurance vie de revoir la structuration, la planification mise en place pour être sûr que euh, l'objectif poursuivi soit toujours atteint après cette réforme entrée en vigueur, donc elle aussi le 1er janvier 2022. Alors Ariane, ça c'est pour la Wallonie. Parlons tout de même quand même de la région flamande, de la Flandre. Là, il y a un changement qui est un peu plus simple à expliquer puisqu'on parle surtout du taux du droit d'enregistrement avec certains qui vont peut-être sourire et d'autres qui vont faire la grimace hein, en fonction de ce que vous allez dire. Alors oui, en Flandre, la Flandre avait déjà réformé euh, ce droit puisqu'à à la différence de, la, de Bruxelles et de la Wallonie, on paye plus de 12,5% mais 10% quand on achète un immeuble. Ce taux par défaut de 10% repasse à 12%. Donc si on achète euh, un immeuble de rapport, une résidence secondaire, euh, un immeuble de, de bureau, si on est une entreprise par exemple, le taux par défaut passe de 10% à 12%. Alors rien de ça c'est le taux par défaut si je puis dire, mais, mais prenons l'exemple de, de quelqu'un qui serait jeune, qui achète son premier immeuble, que ce soit une maison ou un appartement, est-ce qu'il est aussi concerné par ce changement de droit d'enregistrement, en tout cas de taux oui et là par contre très favorablement ah bon. puisque la Flandre avait déjà un taux d'exception pour l'acquisition de ce qu'on appelle la maison propre et unique donc la, la première habitation qu'on achète pour, pour y vivre c'était un taux de 6% qui descend maintenant à 3% ce qui est quand même presque rien et on va vraiment arriver à presque rien puisque ce taux peut m'aller jusqu'à 1% si par ailleurs l'acquéreur s'engage à faire des travaux importants pour améliorer l'isolation du bâtiment et donc améliorer euh, le PEB du, du, du bâtiment. Alors si je vous résume bien Ariane, il vaut mieux être jeune, acheter son premier immeuble, que ce soit une maison, un appartement, et en plus le rénover, on est gagné en tout cas en Flandre. Alors l'autre question que je vais vous poser, c'est qu'en est-il de l'application de ces changements, que ce soit en Flandre ou Wallonie, à partir de quand ces changements ont lieu Alors là, ça dépend de la région. Pour la région Wallonne, c'est toutes les donations effectuées à partir du 1er janvier 2022 qui sont soumises à ces nouvelles modifications. Pour la Flandre, ça dépend. Pour le taux par défaut, donc de 10% qui passe à 12%, on va conserver ce taux de 10% pour autant que le compromis était passé avant le 1er janvier 2022. Par contre, pour le fameux taux préférentiel de l'habitation propre et unique, ça, on va pouvoir bénéficier déjà du taux de 3% pour autant que l'acte authentique soit passé après le 1er janvier 2022, peu importe finalement quand le compromis a été signé. Alors dernière question, mais très importante tout de même. Ariane, quelle est la législation qui va s'appliquer Est-ce que c'est le lieu où se trouve euh, l'immeuble en question ou le lieu de mon domicile Alors ça dépend de la législation. Par exemple, pour euh, la région Wallonne qui touche aux droits de donation, mais aussi surtout aux droits de succession, puisqu'on prévoit maintenant l'application des droits de succession sur certains avoirs qui auraient été donnés c'est le lieu de résidence du défunt. Donc si on décède en région wallonne, peu importe où on était au moment du contrat d'assurance vie ou de la donation, c'est la, euh, la loi de la région wallonne qui va trouver à s'appliquer. A l'inverse, pour la région flamande qui touche à l'acquisition d'un bien immeuble, peu importe où on réside en Belgique, que ce soit à Bruxelles ou en Wallonie, si on achète un bien en Flandre, ce sont les droits d'acquisition flamands qui vont s'appliquer. Donc c'est une résidence secondaire. Bien, désormais, ce sera 12%. Et si à l'inverse, on est locataire à Bruxelles et que l'on en envisage d'aller acheter en région Wallonne pour s'y établir et que c'est son premier bien propre et unique, on pourra également bénéficier de ce taux de 3, voire 1%. Merci Ariane. La matière était très copieuse, mais vous avez été très pédagogue, comme d'habitude. Merci beaucoup. Merci Amide.